Euh, bonjour, euh, bonjour. c'était moi des noms de scientifiques s'il vous plaît. Des noms de scientifiques, euh, Isaac Newton, Ça a marqué le monde. Euh, Einstein, euh, euh, Marseille Raoul, oui docteur Didier, Didier Raoul, euh, ton Pasteur, euh. Axel ah, oui, Kahn non, Axel Kahn, Raoul, hey. Raoul on va dire Raoul, <rire> Raoul, Raoul euh, Marie Curie, Lavoisier euh, qui, Thomas Pesquet. Au niveau de la petite enfant, je connais bien Montessori. Bon, j'en je connais fait... personnellement un Antoine. Mais je ne peux pas, pas donner mal. le nom de famille. <rire> euh, Citez-nous des noms de femmes scientifiques. Euh, Marie Curie. Marie Curie, vous n'avez pas d'autres C'est ce qu'on retient les autres d'abord. Bah Marie Curie, bon après, j'en connais. Euh... Comme ça, par Marie Curie, je n'ai pas, pas d'autres femmes qui me viennent en tête. Non. Je ne connais pas. Non, non. Bon. Nom de femme scientifique, elle est bonne. Euh... Ah, ça, c'est plus difficile. Pourquoi Oui Il y en a une. Euh... Ah Très ancienne. Pourquoi, votre avis, vous connaissez moins de noms de femmes scientifiques que d'hommes Parce que ne sont pas assez mises en avant. Euh... Je pense que même s'il si y a eu des découvertes majeures qui ont été faites par des femmes scientifiques, ça a souvent euh, ça, on met souvent en avant ce qui a été repris ouais, par, fait, les hommes, par, fin, par, les, par les hommes, euh, à partir de l'étude initiale. Bah parce que euh, les plus grandes découvertes scientifiques elles sont faites euh, il y a longtemps, à une époque où euh, les femmes, elles n'avaient pas la même place que l'homme euh, dans le monde du travail et de la recherche. Et aussi parce que beaucoup de femmes scientifiques euh, Prenez des noms d'hommes pour pouvoir, je sais pas, publier des thèses ou des trucs comme ça. Donc je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui on en connaît peu. Très bonne question parce qu'on parle que des hommes. <rire> parce qu'on parle plus des hommes. Dans la vie de, dans la vie toujours, dans la vie générale. il bah, y a une grosse génération où il n'y avait que l'homme Est-ce que vous aimez les sciences et Est-ce que vous en feriez votre métier Alors. <rire> Il y a eu une période où j'ai apprécié les, les sciences et j'avais euh, même projet de faire des études d'ingénieur. De, mais euh, après, je pense qu'il y a eu plusieurs facteurs qui m'ont qui découragée à force. Et Notamment le fait qu'il y a énormément de préjugés et que malheureusement, dans le domaine des sciences, on ressent... Euh, le mot il est un peu fort, mais on ressent un peu une misogynie ambiante. dans Oui, intériorisée un peu. Ouais, ouais. Voilà. C'est très, très ancré en fait. Il y, a ouais. des, il, y a des, il y a des inégalités très ancrées que même on ne se rend pas compte dans la vie de tous les jours, mais c'est juste comme ça en fait. C'est ouais. des mécanismes qui ont été enchaînés ouais. depuis tellement longtemps que s'en débarrasser ça. ça c'est ça, ça. Ouais, compliqué. Eh hey Morgane, je trouve pas les fiels c'est un peu de leur C'est vrai. Ouais mais non, tu sais comment ça s'appelle ce que tu viens de dire je sais pas ce que ça s'appelle, comment c'est C'est quoi, dire, quoi Déjà, je parle d'Enzo. Ça s'appelle un stéréotype de genre. C'est comme dire les femmes, elles adorent la cuisine ou que les hommes, ils adorent la mécanique, tu vois Ah ouais, grave. Ouais, chez Enzo, la vérité, c'est qu'on a tous le même cerveau, les mêmes capacités, même toi, je te jure. Non, c'est pas vrai, j'y crois pas. Il est fou, quoi. Non, à la vraie, moi, je pense que on n'a pas tous les mêmes compétences, tu vois. On est différents. Il y a des personnes qui vont être fortes dans un domaine, d'autres non. C'est comme ça, avec toi mais c'est l'équilibre. Ouais, mais ça, ça dépend de comment tu entraînes ton cerveau aussi. Faut le faire bosser, tu crois quoi En fait, si tu le fais travailler souvent sur un truc, il va s'adapter petit à petit. C'est comme un muscle, là, le cerveau, en fait. pas ouais. ouais. tu, tu vois, genre, si tu joues une heure par jour à la play pendant deux mois, il y aura des liaisons neuronales qui vont se créer dans ton cerveau. Et tu vas devenir trop fort, enfin, normalement. Si tu passes une IRM, genre si tu fais une image de ton cerveau, tu vas voir, il y aura un truc qui a poussé dedans, qui n'était pas là avant. C'est de fou, ah, hein. C'est un truc de fou, frérot. Tu crois quoi Tu crois que frérot, c'est une plante pour que ça pousse <rire> Ah ouais, si on a le même cerveau. Alors explique-moi pourquoi il y a moins de femmes scientifiques que d'hommes. et ouais, mon pote, les chiffres, ça ne pas. Eh bien, je vais t'expliquer pourquoi. Tu veux m'emmoucaner, hein, toi Vas-y, je t'écoute. Alors, en fait, les stéréotypes, ils peuvent bloquer ton cerveau. Du coup, tu agis un peu comme un robot. C'est euh, ce qu'ils racontent les chercheurs euh, l'autre jour. Il y a montré à deux classes de sixième une figure géométrique et les élèves doivent la reproduire de mémoire, si je me rappelle bien. Et c'était exactement euh, la même figure géométrique. Tu vois ce que je veux dire ah oui, oui, oui, oui, oui, je vois, je, je vois de quoi il parle. Moi, je me souviens, À une classe c'était présentée comme un test de dessin, à l'autre comme un test de géométrie. Et du coup, les filles, elles réussissaient ses moins bien que les garçons. Quand c'était présenté comme de la géométrie, alors qu'en dessin, ça va, tu vois, tranquille. C'est plutôt ouais, bizarre, ouais, ça. Je me en gros, si j'ai bien compris, juste le mot géométrie, ça fait stresser les filles. Ouais, bah, finalement, ouais. en vrai, elles sont bêtes. C'est juste un petit mot, peuvent leur, euh, leur faire tomber et chavirer. Et toi, frérot, ça veut dire que tu en as aussi. Toi aussi, tu peux avoir des stéréotypes sur toi qui te font que tu rates certains examens ou tu... Ben, moi, jamais... Tout le monde. On m'a jamais placé une étiquette. Et ce stress, tu vois, ça prend terre d'énergie dans le cerveau. Et du coup, il rame, il arrive plus à se concentrer à fond sur un truc, tu vois. Après, si on est au courant du cliché, on peut très bien se dire que c'est une idée fausse et que du coup ça ne s'applique pas oui, à soi. Putain, c'est vrai que ça ne s'applique pas à tout le Après, monde. Tabulaire. Ma soeur qui le en vrai. Ouais, mais le cerveau, il fait un peu sa vie. Il fait des trucs euh, tout seul, par automatisme, genre conduire. Tu réfléchis pas à chaque fois que tu passes les vitesses ah, ouais. Mettre le frein à main, le hein, comprends C'est pareil, genre ça s'active tout seul dans ton cerveau. Eh ben ouais, frérot. Tu sais quoi T'as vu tout ce que tu viens de dire, ça m'a donné trop mal à la tête. Ben, bah, prends doliprane. Be free.